Bonjour bienvenue dans la 18e journée euh, j'espère que pour l'apprentissage euh, de, de la salutation au soleil euh, vous réussissez, que vous arrivez à, à retenir les positions il euh, n'y a rien vraiment de compliqué euh, peut-être peut dans l'apprentissage. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via le groupe Facebook Les âmes Survolées. Euh, et aujourd'hui, on est parti pour euh, une courte méditation euh, d'une petite cinq minutes, une méditation d'auto-compassion. Donc c'est vraiment venir ouvrir le cœur à soi. Euh, à soi et euh, se remercier euh, de tout ce qu'on a pu faire comme chemin jusqu'à aujourd'hui euh, donc vous pouvez vous mettre dans une position qui vous est agré agréable euh, ça peut être couché ça peut être assis sur une chaise sur un coussin par terre euh, n'importe quoi juste garder votre attention sur le fait de garder la colonne droite la tête alignée dans le prolongement de l'axe euh, et de garder une certaine ouverture au niveau, euh, au niveau euh, des poumons et euh, placer vos mains en direction du ciel donc tout doucement on peut revenir à la respiration on prend de grandes inspirations Je peux fermer les yeux si je veux. Et tout doucement, je viens placer une main sur mon plexus, une main sur mon chakra du cœur. Et tout doucement, je viens me connecter à mon cœur en prenant de grandes inspirations. Je m'accepte dans l'entièreté de la personne que je suis. J'inspire. J'expire. Tout doucement, on peut répéter cette phrase encore deux fois. Je m'accepte dans l'entièreté de la personne que je suis. Toujours en prenant de grandes inspirations. Une dernière fois. Je m'accepte dans l'entièreté de la personne que je suis. Je peux revenir paume vers le ciel. Ma respiration est lente. Je m'apaise. Mes épaules sont relâchées. Mes bras sont relâchés. Mon buste se relâche. Mes jambes se relâchent. Douce, tout doucement, je vais ressentir mon chakra du cœur s'ouvrir avec une belle lumière vert émeraude. Je peux visualiser cette lumière et cette lumière m'apporte de l'amour. vers mon chakra du cœur en passant par le haut de ma tête en descendant le long de ma nuque et vient inonder tout mon chakra du cœur je peux reposer une main sur mon chakra du cœur ressentir de la chaleur et je me répète cette phrase trois fois je m'aime et je m'accepte comme je suis ma respiration est profonde Mon être intérieur est calme, si des pensées me viennent, je les laisse passer, sans juger. Une deuxième fois, je m'aime et je m'accepte comme je suis. prends de grandes inspirations j'inspire j'expire j'inspire j'expire Une troisième fois, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et tout doucement, je fais diffuser cet amour dans tout mon être. Dans ma tête, dans ma nuque, dans mon dos, dans mes bras, mon buste s'inonde d'amour, mes hanches sinonde d'amour. Mes jambes sont traversées par la, le sentiment d'amour jusque dans mes pieds, traversant la terre, me reliant à la terre. Et je reçois de la terre cet amour en retour. Je suis ancrée à la terre par mon amour. L'amour que je ressens envers moi. Et je me sens enveloppée de cet amour qui continue de se diffuser dans tout mon être ma respiration est lente je suis détendue apaisée relaxée Je m'accepte comme je suis, sans juger, mes défauts et mes qualités font partie de moi, je suis qui je suis avec mes valeurs tout doucement je peux venir commencer à m'étirer étirer Et tirer mes bras étirer ma nuque étirer mes épaules étirer mon dos Étirer mon buste, étirer mes jambes, et tout doucement, et quand je me sens prête, je peux ouvrir les yeux et reprendre conscience du monde qui m'entoure. Merci pour cette séance.